Norme C1500, la mise à la terre. La mise à la terre d'une installation électrique est indispensable. Elle joue un rôle majeur dans la mise en sécurité globale de l'installation électrique. Elle permet d'écouler les courants de fuite jusqu'à la terre. Que doit-on mettre à la terre Toutes les masses métalliques d'un bâtiment doivent être mises à la terre. Elles sont raccordées par un conducteur de protection de couleur vert et jaune. Il est important qu'elle soit bien réalisée pour que sa résistance soit la plus faible possible. La borne principale de terre est soit dans le tableau électrique, soit séparée. Réalisation du circuit de mise à la terre. En A sur le tableau de répartition, un répartiteur de terre permet, avec le conducteur principal de terre, le branchement de tous les conducteurs de terre des circuits d'alimentation. La section de ces conducteurs est proportionnelle à l'intensité nominale des disjoncteurs divisionnaires. 1,5 mm de section pour les disjoncteurs divisionnaires de 10A ou 16A. 2,5 mm de section pour les disjoncteurs divisionnaires de 20A. 6 mm de section pour les disjoncteurs divisionnaires de 32A. En B, le conducteur principal de mise à la terre. Sa section doit être équivalente ou supérieure à la section des conducteurs d'alimentation en aval du disjoncteur de branchement, donc des conducteurs qui relient le disjoncteur de branchement au tableau de répartition. A noter que pour permettre plus de flexibilité pour l'accès à une puissance souscrite de 12 kW en monophasé ou 36 kW en triphasé, courant de réglage 60 A, il est recommandé de mettre en œuvre des conducteurs cuivre de 16 mm2 de section pour la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition. Raccordement de la prise de terre. En C, la liaison équipotentielle principale. Le but d'une liaison équipotentielle de terre est de limiter les différences de potentiel pouvant apparaître en cas de défaut entre des éléments conducteurs de l'installation et d'éviter la propagation de potentiel venant de l'extérieur du bâtiment. La liaison équipotentielle principale doit relier les éléments suivants. Toutes les canalisations métalliques d'alimentation en eau, en gaz et le chauffage central. Tous les éléments métalliques de la construction et les armatures métalliques du béton armé accessibles au moment de la réalisation. Les armatures métalliques internes dans des éléments préfabriqués en béton armé ne sont pas considérées comme accessibles les gaines et traces métalliques des câbles de communication lorsqu'elles proviennent de l'extérieur du bâtiment. La liaison équipotentielle principale de terre ainsi réalisée va annuler toute différence de potentiel. En C, la borne principale de terre, elle assure la connexion entre le conducteur principal de terre, la ligne équipotentielle et le conducteur de terre. Chacun de ces conducteurs doit être serré distinctement. En D, la barrette de mesure, placée de façon accessible, de préférence à l'intérieur du bâtiment, elle permet de déconnecter la prise de terre de l'installation électrique pour pouvoir effectuer la mesure de résistance de la prise de terre. Il existe deux principales façons de réaliser une prise de terre, les conducteurs enfouis horizontalement et les piquets verticaux. Les conducteurs enfouis horizontalement peuvent être disposés de deux façons. En F, en boucle à fond de fouille, c'est la solution la plus efficace. Autre possibilité, dans une tranchée horizontale d'au moins 1 mètre de profondeur, un conducteur de cuivre nu de 27 mm au départ de la barrette de mesure, d'une longueur d'au minimum 3 mètres, disposé sur le fond de la tranchée et recouvert essentiellement de terre. En E, les piquets verticaux. Une profondeur d'enfoncement d'au moins 2 mètres est nécessaire. En terrain rocailleux, si la résistance de la terre est trop importante, il est possible d'améliorer cette résistance en plantant à la profondeur maximale possible plusieurs piquets espacés d'au moins leur longueur et reliés entre eux. Dans le cas de prises de terre multiples, dépendance, garage, etc., ces prises de terre... Doivent être reliés entre elles par un conducteur de terre gainé de 16 mm2 de section ou bien un conducteur de 25 mm2 de section en cuivre nu. Généralement, le contrôleur consuel considère une prise de terre comme bonne lorsque sa résistance se situe entre 0 et 50 ohms et préconisera donc un disjoncteur différentiel de branchement de 500 mA. Dans certains cas très particuliers, un disjoncteur de sensibilité plus élevé pourra être préconisé, comme indiqué sur ce tableau. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube.